Bien, moi Je me présente, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne, avec Marjorie Alexandre et euh, notre collègue Benoît Petit qui est avec nous. Euh, notre service, avons le mandat euh, ECR, d'accompagner les enseignants en ECR. On a un mandat aussi citoyenneté à l'ère du numérique. Et donc, euh, c'est ce qui nous amène avec vous, là, ce matin, parce que l'éducation aux médias euh, est vraiment liée à ce, à ce mandat-là et aux nouvelles exigences, là, euh, par rapport à, à, au, au numérique, finalement. Et euh, donc, voilà. On a aussi le mandat à éducation à la sexualité euh, et éducation physique. Donc, euh, ça complète, là, pour l'équipe. Euh, je suis accompagnée de Marjorie Paradis. Oui, ben voilà, je vais ça très court, la Marjorie Paradis, euh, ancienne enseignante au secondaire en éthique et culture religieuse et univers social depuis une dizaine une d'années dizaine dans la région de Québec. Euh, puis c'est ça, conseillère pédagogique là, dans l'équipe dans dont Annie vient de parler. Euh, tu as nommé Alexandre Chenette, on le dit depuis tout à l'heure, mais c'est lui qui vous euh, qui, qui, euh, qui échange avec vous euh, par le clavardage. Donc, il est là, il est omniprésent. On le remercie d'ailleurs d'être avec nous aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à lui poser des questions. Alors, euh, oui, donc nous sommes tous des pushers de faux faits potentiels. Des fois, les gens font des erreurs, toutes sortes d'erreurs, de faits, d'appréciation, d'empressement. Ça arrive. C'est ce que nous disait Patrick Lagacé dans un, dans un de ses articles qu'il a publié à la presse euh, au cours de la dernière année. Et cet article-là, vous pouvez le retrouver en cliquant sur, euh, sur le lien, puis Alexandre vous le met également dans le clavardage. Mais en gros, ce qu'il raconte dans cet article-là, Patrick Lagacé, euh, il raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Maxime, il a le même prénom, il a le même nom de famille qu'un autre Maxime, finalement. Euh, puis, euh, c'est un Maxime qui a une carrière émergente en musique, donc il va utiliser les médias sociaux pour euh, faire la promotion puis pour devenir connu pour que ça, finalement sa carrière euh, prenne, prenne un envol. Par contre, à un moment où ça va quand même bien, euh, il y a quelqu'un qui, en bon français, lève un flag, et il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui mentionne ou qui amène au jour que, « Ouh! Ce Maxime-là, euh, ça, euh, ça lui rappelle bizarrement quelqu'un qui a été arrêté il y a des années pour, euh, finalement, pour un, un, un délit de nature sexuelle. Euh, même nom, même prénom, euh, la page couverture, vous voyez bien une page Facebook, là, donc la page couverture est en tout point similaire, avec les mêmes thématiques à, à, à ce Maxime-là qui avait déjà été arrêté pour délit sexuel. La photo de profil est à s'y méprendre. Donc, il y a comme comme trop de coïncidences, euh, ce qui fait en sorte qu'il va finalement euh, faire une publication, il va, il va finalement amener au jour cette information-là. Ça va devenir viral, évidemment, puis vous savez probablement, comme moi, comment ça se passe sur les médias sociaux, quand quelque chose devient viral, ben c'est comme exponentiel, finalement. Et puis, tout ça, ben il va faire en sorte que la carrière de, de, de, de notre maxime musicien, si on veut, euh, va vraiment en manger un coup à ce, à ce moment-là, euh, évidemment, il va perdre la confiance de plein de gens autour de lui. Puis ça va être un peu dramatique pour les quelques jours, les quelques temps où euh, ce, ce tourbillon médiatique-là va, va se passer. Finalement, ce n'était pas le bon Maxime. Hein, c'est ça le type de l'article, mauvais Maxime. Ce n'était pas la bonne personne. Euh, c'est une erreur. Euh, mais c'était tellement à s'y méprendre que le propos de Patrick Lagacé là-dedans, c'est que ça arrive. On n'est personne à l'abri. Puis vous allez voir qu'Anne et moi, on va parler au nous euh, du début à la fin de l'atelier parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, euh, on, on, on a la possibilité, tout le monde, de partager un faux fait, une, une, une information erronée. Euh, puis euh, le but de l'atelier aujourd'hui, c'est un peu une amorce. C'est ce qui nous a donné l'idée de proposer cet atelier-là, c'est de voir comment on peut ajouter des outils dans notre boîte à outils pour se prémunir contre ça. Donc, euh, voilà. Donc euh, oui c'est ça. En fait euh, l'univers mais le, on, on aime bien dire l'écosystème médiatique dans lequel on se trouve aujourd'hui a énormément euh, changé. Si on, on parle du bon vieux temps euh, où on recevait le journal euh, au pas de la porte et eh ben seulement certaines personnes avaient euh, le, le, le pouvoir finalement de diffuser de l'information et d'en créer et la plupart d'entre nous étaient des consommateurs plutôt passifs. Et voilà qu'aujourd'hui euh, ces trois chapeaux euh, deviennent un seul chapeau parce qu'avec les médias sociaux, avec la, la nouvelle forme journalistique aussi, euh, il, y a, il y a plusieurs médias indépendants euh, dans lesquels on peut publier. Alors, euh, font en sorte qu'on a le chapeau de consommateur toujours, mais maintenant de créateur et de diffuseur de contenu. Et donc, c'est à travers ces différents rôles-là qu'on va essayer de se donner un pouvoir, puis euh, qu'on va essayer de prendre une certaine distance. Là. Et réfléchir pour nous permettre de réfléchir aux différentes options et aux différents impacts que ces rôles là ont puis avant que tu changes de, de visuel, Annie, euh, en fait, juste dire également que souvent on entend, euh, on associe le phénomène des fausses nouvelles au numérique. Euh, puis on aime souvent dire que le numérique ne crée pas de nouveaux problèmes, mais qui va exacerber ou qui va amplifier des problèmes qui existaient déjà. Euh, puis quand on pense aux fausses nouvelles, c'est exactement la même chose. Hein? Les fausses nouvelles, c'est quelque chose qui existait euh, dans le passé si on pense à la propagande. Par exemple. Euh, mais c'est juste qu'avec le numérique, le numérique va venir décupler nos possibilités comme individus puis comme citoyens. C'est ce qui fait en sorte que ça va rendre la chose de l'information beaucoup plus compliquée, en fait. Alors, euh, au lieu de, de nous suivre, nous, hein, comme individus, on s'est dit on, va, on pourrait suivre la nouvelle dans cette présentation-là pour essayer de voir comment euh, elle est barouettée à gauche, à droite, finalement, à travers euh, l'univers médiatique. Donc, voici la trame, voici euh, ce, ce au, à travers laquelle on va passer. Et à chacune de ces étapes-là, on va se demander à quel endroit on a un pouvoir d'action? Donc, on, vous, avez, vous avez vu le petit emoji. nous, on l'appelle l'emoji pouvoir d'action euh, ». Donc, à chacune de ces étapes-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme pédagogue, comme, comme individu, comme citoyen, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme pédagogue pour euh, remplir, comme Marjorie vous le disait tout à l'heure, la boîte à outils de nos élèves? Et pour en faire, finalement, une aventure dont nous sommes les héros, ou les héroïnes. Donc pour ceux qui, qui reconnaissent le référent, je vais vous inviter à prendre la diapo 72. Bien, aventure dont vous êtes le héros. Si vous n'avez si vous pas compris, on vous expliquera tantôt. Donc, intention de cette rencontre, bien, on vous l'a dit à plusieurs reprises, là. donc au terme de cet atelier, euh, il s'agit de se donner un pouvoir d'action à nous et aux jeunes face aux médias. Puis, ben, c'est ça, faire le, refaire le fil, comme tu disais, Annie, on suit la nouvelle. C'est ça, le, ça le, le, le concept de l'atelier. Donc, euh, d'abord, ben, la genèse, hein, c'est un peu ça, cette première vignette-là. La genèse de la nouvelle, elle va être créée, elle va être produite par quelqu'un. Donc, c'est comme un peu le point zéro, le point de départ de cette information-là. Euh, donc, il y a lieu de se questionner d'entrée de jeu sur la nature elle-même de cette nouvelle ou de cette information-là. Et puis, bien, naturellement, on va, on va, hein, on va tous être portés à se poser la question suivante est-ce que ce fait est vrai ou faux Est-ce que cette nouvelle est vraie ou fausse Puis, euh, entendons-nous, hein, c'est une question pertinente. Il y a beaucoup euh, d'organes de presse actuellement, euh, d'organes médiatiques qui s'appliquent à, à essayer de déceler, à essayer de départager le vrai. Du faux. On pense entre autres euh, aux décrypteurs, on pense aussi à des codex, euh, à différentes extensions même que vous pouvez ajouter à vos navigateurs euh, euh, Internet euh, qui, qui permettent finalement de déceler puis de départager. Puis ça, ben, c'est pertinent, c'est nécessaire. Sauf que nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est une question suffisante? Est-ce que c'est assez? Puis est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin euh, du vrai ou faux? Parce qu'à partir du moment où on a déterminé que c'est vrai ou faux, bien, peut-être qu'il y a lieu de se questionner sur autre chose. Et parfois, comme on va le voir avec les images qui apparaissent à, à l'instant, parfois, ce n'est pas si facile que ça de dire qu'une qu information est vraie ou fausse. Donc, on prend l'exemple de, de, de l'image que vous voyez actuellement, peut-être même que vous l'avez vu passer. ça date de, en fait, je dis ça date de septembre passé, en fait, c'est le moment où cette image-là est devenue virale, cette publication-là qui dit le Mont-Royal après, euh, après le passage de la, de la manifestation, donc on parle aussi du septembre passé. Euh, bon, est-ce que c'est vrai ou faux? Le parc existe, c'est une photo vrai, qui a été prise par quelqu'un. Euh, ensuite, le titre, bon, euh, la manifestation pour l'environnement, c'est un, un événement qui est arrivé. Donc, euh, on est en présence d'informations comme réelles, mais ce qui est pas vrai ou ce qui est erroné, euh, ce qui sème la confusion, c'est le, le, le, le, le, le mixte ou la juxtaposition entre ces deux informations-là. Ça veut donc dire que ce n'est même pas le Mont-Royal, c'est un parc qui existe, mais en Europe. Euh, et puis, ça ne représente surtout pas le moment, euh, finalement, le moment euh, de la manifestation pour l'environnement. Donc, tout ça nous amène à nous questionner d'une part sur la réalité de la chose, mais également, sur l'intention. Donc, que souhaitait la personne qui a créé cette publication-là, qui l'a rendue virale, euh, quel pouvait être ses, euh, son destin, finalement, sa finalité dans le fait de publier cette, euh, cette, euh, cette information-là. Exactement, comme celle-ci aussi euh, que vous avez peut-être vu passer. En fait, est-ce que c'est un, un vrai événement? Mais Bien sûr, c'est une rencontre entre chefs d'État. Est-ce euh, que ce moment-là a vraiment existé? Bien sûr, mais bien, on fait parler hein, les, les, les, les faits, c'est-à-dire qu'on a pris une série de photos et on est arrivé à un moment où les deux profils étaient tout prêts pour dire qu'ils allaient s'embrasser. Donc, est-ce que c'est un vrai événement? Oui. Est-ce que... Euh, euh, Mélania Trump euh, et euh, Justin allaient vraiment Justin Trudeau pardon, allaient s'embrasser, ben non, la réponse est non. Donc, vrai fait, vrai événement, fausse interprétation, ben là, on classe ça où? C'est un peu ça euh, notre, euh, notre, notre point. Ensuite, ben, satire, donc on part de vrai événements le satire est, à, est, est comme... Euh, euh, un peu le même, sous le même principe que la légende, c'est-à-dire qu'on va partir d'événements qui ont, qui ont réellement eu cours dans un contexte XY, là, vous vous rappelez du contexte peut-être programme Expérience Québec et euh, jumelé à l'arrivée de Thierry Henry euh, comme entraîneur-chef de l'Impact, ça a donné cette satire-là. Donc, euh, important d'amener les élèves à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais derrière, quand Marjorie parlait d'intention tout à l'heure, ben derrière euh, une satire, il y a une intention de mettre en lumière par un certain humour euh, ce qui se passe. Hmm. L'opinion, maintenant, oui, ouais, c'est ça. Euh, on voit l'image d'un micro, euh, c'était un peu euh, l'illustration pour nous de l'opinion, de la chronique, du témoignage, euh, parce que ça, il y en a beaucoup hein, dans toute cette quand on parle d'écosystème, ben, l'opinion occupe une grande place. Euh, Puis la question qu'on a à se poser ici, c'est à partir de quel moment une opinion ou un témoignage peut ou doit être considéré comme un fait. Puis là, ben, on n'a pas, pas cette réponse-là pour vous ce matin. C'est une, une question qu'on doit garder en tête à tout moment. Sauf que euh, ça nous semble important de ne pas ou, ou de nommer la différence entre une opinion et un fait euh, quand il le temps finalement de, de, de s'informer justement sur, euh, sur un événement euh, quelconque. Donc, euh, ça, nous, ça nous semble... une une différenciation qui est comme vraiment importante aujourd'hui. Le dernier, en fait, c'est un, un montage photographique. Hein? Donc, celui-là n'est même pas... Vraiment bien réalisé, là si vous portez attention aux doigts euh, du pape avec euh, bébé Yoda. Mais euh, ben, on peut encore une fois se demander quelle est l'intention de ce type de montage-là, parce qu'il y en a qui sont euh, de très grande qualité et qui euh, sont à méprendre finalement. Et donc, euh, c'est important d'amener les élèves à, oui, les identifier, euh, puis pour ça, ben, on va vous présenter une situation d'apprentissage euh, un petit peu plus tard qu'on a bâtie. Mais euh, à aller s'identifier puis à essayer d'analyser pour quelles raisons on aurait pu euh, euh, vouloir ça. Est-ce qu'il y a un symbolisme derrière ça, dans mettons, celle-là ou pas? Donc, euh, autant de situations différentes qui font en sorte que des fois, les grandes catégories sont peut-être pas la réponse. Euh, qui, qui C'est peut-être une bonne question, mais la réponse demande beaucoup de nuances, et c'est là qu'on peut euh, euh, amener nos élèves là, à essayer de mieux comprendre. Donc, bien cibler la source d'information et se questionner sur les intentions de l'auteur. Parce que, tantôt, on vous a fait répondre à un sondage, on, on vous demandait quel est votre rapport aux fausses nouvelles. Bien, en fait, quand on leur a posé la question, 81% des Canadiens s'estimaient capables de distinguer euh, une vraie d'une fausse nouvelle sur Internet. Est-ce que ce chiffre-là vous surprend? Et, est-ce que vous pensez que c'est avéré? Ben, je suis au regret de vous annoncer que seulement 37 dans cette étude-là avaient été en mesure de le faire. Donc, 37 ça veut dire qu'il y en a la moitié qui, euh, du 81 qui pensaient être capables de le faire, mais que finalement, il n'y avait pas les stratégies nécessaires pour le faire. Et puis là, bien, la question qui suit, c'est « et combien de nos élèves sont euh, ça, été, ça serait intéressant finalement, là, on avait aimé ça, de pouvoir vous présenter des chiffres par rapport à, à, aux jeunes là-dessus, mais euh, ben, on n'en a pas. Si ça vous tente de faire une étude dans votre classe, n'hésitez pas. C'est vrai que ce serait intéressant en classe par contre de le faire. Hein? Vraiment. Alors, quelle nouvelle stratégie on a besoin pour, euh, pour faire de la recherche et pour euh, discerner finalement euh, euh, toutes ces nuances-là? Euh, les, les, les stratégies traditionnelles sont encore valides, c'est-à-dire euh, se poser les questions sur l'auteur. Qui est-il? Quel est son niveau d'expertise? Quand euh, cette information a-t-elle été euh, publiée? Est-ce que c'est récent? Est-ce que euh, ça date déjà? Euh, est-ce que ça a été publié par d'autres, ça a été confirmé par d'autres? Est-ce que le média dans lequel il est publié, c'est un média qui est sérieux, qui a une réputation sérieuse? Donc, tout ça, c'est des bonnes stratégies. Mais quelles sont les nouvelles stratégies? Eh bien, on a demandé euh, à trois groupes d'individus de, de, de, d'essayer de, de discerner entre deux articles, un qui avait été publié par The American Pediatric Society puis l'autre par euh, The Society of American Pediatric. J'exagère je, je, à peine, mais bref, c'était deux sites Web, deux articles qui portaient sur le même sujet dans un site Web, euh, dans deux sites Web, pardon, qui... Euh, avaient l'air tout aussi sérieux l'un que l'autre. Donc, on leur a demandé de, de venir euh, dire lequel était plus valide que l'autre. À votre avis, est-ce que ce sont les vérifi... On a demandé donc à des journalistes vérifica... vérificateurs de faits, on a demandé à des étudiants de deux... universitaires de deuxième cycle et on a demandé à des historiens hein, à l'aide de la méthode historique donc euh, de faire cette vérification-là. Ma question, c'est à votre avis, puis là, je vais vous demander de répondre dans le clavardage, euh, quel... Groupe aura le plus rapidement et le plus rapidement et en le plus grand nombre arrivé à la bonne réponse. Parce que, pardon, les étudiants bien, sont jeunes, ils sont nés dans cet univers, ils font de la recherche sans cesse quand on est aux études. La méthode historique est une méthode avérée, euh, utilisée pour vérifier les faits, en remonter l'historicité. Sans plus attendre, hein, je vais pas vous laisser comme ça sur le suspense longtemps. Euh, il s'agit des, des, des journalistes vérificataires de faits, exactement. Et qu qu'est-ce a été leur premier réflexe Pourquoi ils y sont arrivés plus rapidement Et en fait, la première chose, les, les ceux qui ont fait l'étude, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est que les journalistes sont immédiatement sortis. Des, euh, des sites web, des nouvelles, pour aller faire une recherche parallèle, c'est-à-dire une recherche sur les organismes publicateurs. Et cette recherche-là les a amenés sur un site Internet que vous allez connaître, qui s'appelle Wikipédia. Donc, la, leur premier réflexe, ça a été d'aller voir, bon, c'est qui American Pediatric Society sur Wikipédia? Et là, bien, vous avez peut-être eu le réflexe de, ben là, Wikipédia, hmm, on n'est pas sûr que c'est si fiable que ça. Bien, en fait, il y a une autre étude qui a été publiée euh, par, puis là, je, les universités se mêlent dans ma tête, mais bref, euh, vous allez pouvoir retrouver le lien probablement euh, dans la présentation. Euh, sur Wikipédia. Et ils ont comparé la Britannica encyclopédie à Wikipédia. Et, euh, ben en fait, il s'avère que Wikipédia est non seulement équivalente, mais pour certains articles, euh, supérieure à une encyclopédie publiée, même reconnue, parce que, à cause de sa flexibilité. C'est-à-dire que s'il y a des, euh, des nouveaux faits, qui se présentent, des études qui sont publiées, elle peut être mise à jour rapidement. Euh, elle est relue par les pairs. Et, euh, et donc, versus une encyclopédie qui nécessite une publication, bien, elle a plus de flexibilité. Alors, Wikipédia est, selon cette étude, une source fiable. Donc, voilà. Euh, donc, voici les stratégies. Euh, vérifier la récurrence d'une information. Donc ça, c'est une stratégie qu'on peut faire faire à nos élèves rapidement. On présente un article et on leur demande de trouver un autre article sur le même sujet ou sur le même fait ou sur la même actualité qui a été publié dans un autre média. Pourquoi? Parce que s'il y a deux médias qui l'ont publié, il y a vraiment moins de chances que ce soit quelque chose qui a été bâti de toute pièces. Parce que rarement deux, mais deux personnes ont la même idée de quelque chose qui n'existe pas. Deuxième, effectuer une recherche sur l'organisme, exactement comme je viens de vous en donner l'exemple. Le troisième, une troisième stratégie, ce serait d'effectuer une recherche avec les images. Maintenant, la, la, la barre de recherche Google vous permet de glisser une image et donc elle va aller chercher à tous les autres endroits sur Internet où elle voit apparaître cette image. Ce qui fait en sorte qu'on peut remettre en contexte parfois l'utilisation de certaines images. Il existe des sites web aussi comme euh, Tenaya Point Donc, Alexandre, si tu peux mettre le lien dans le, dans le clavardage. Donc, c'est un autre outil là, de, de recherche par image. Et, bien, utiliser des plateformes de vérification en ligne. Hein? Il y a énormément de gens qui, euh, tantôt Marjorie, ça, ça, tu disais qu'ils s'appliquent à, à, cher à, à chercher, finalement, à vérifier les faits. Euh, j'avais envie de trouver un verbe qui disait, qui, qui démontrait qu'il était dans le jus, par-dessus la tête, euh, avec euh, toute cette désinformation là euh, actuelle. Donc, euh, utiliser leur plateforme, ils font déjà un travail excellent. Et ça fait partie des nouveaux réflexes des, ou des nouvelles stratégies qu'on peut développer. Oui, puis pendant qu'on a ces quatre stratégies-là sous les yeux, j'en profite aussi pour dire que, encore là, souvent, on, on parle du numérique comme, ben, comme si il, il créait et générait des problèmes. C'est vrai, hein? eh, on l'a dit depuis le départ, ça complique les choses un peu. Mais en même temps, eh, vous, on peut on peut s'entendre peut-être sur le fait que les, les quatre stratégies dont Annie vient de vous parler, ce sont des stratégies... Euh, qui peuvent vivre à travers ou qui peuvent qui peuvent vivre mieux et de et de façon plus efficace à travers et par le numérique. Donc oui, à la fois le numérique nous complique la vie, mais en même temps il nous simplifie la vie puis il donne un, il nous il met à notre portée finalement des outils et des moyens euh, qui nous aident. Donc euh, donc tirons-en profit finalement. Et donc, évaluer la valeur de la nouvelle, c'est se questionner sur les intentions des auteurs. Et là, bien, on vous présente une nouvelle euh, technologie, finalement, qui, euh, qui, de, mérite ouais, qui mérite notre attention. Oui, qui mérite notre attention. Si vous regardez cette image-là, puis je, je, je fais appel à votre mémoire, vous vous rappelez l'image dont Annie vous a parlé, qui était le pape avec, qui tenait le bébé Yoda dans ses mains. On s'entend que c'était un montage photo, c'était plutôt rigolo, euh, euh, ça avait été fait avec euh, les moyens du bord, si on veut. Mais là, quand on compare avec quelque chose qui est aussi un trucage, que vous voyez actuellement, on voit un Barack Obama deux images, donc une image du vrai et une image du, du, du faux finalement, euh, qui par une euh, et puis l'image du faux a été créée grâce à une technologie dite par trucage, le deepfake en anglais. Euh, donc c'est une technologie qui va utiliser dans ce cas-ci des données biométriques, donc biométriques des, des mesures de, de certains points du visage. Euh, donc, on part d'une vraie image, on va créer une image de synthèse, donc une fausse image, puis on va lui, euh, lui mettre ou lui accoler finalement un, un, une synthèse vocale, euh, puis on va donc mettre dans la bouche d'une personne des propos que la personne n'a pas, pas tenus. Euh, puis ça, ben, ça nous amène sérieusement et franchement à nous questionner sur les intentions et sur les effets potentiels de ça, parce que si un pape avec bébé Yoda dans les mains, ça nous fait rigoler, euh, puis bon, il n'y a pas de problème trop de conséquences à craindre par rapport à ça. Ben dans ce cas-ci, euh, si on pense par exemple à des élections euh, qui, qui, qui peuvent arriver où on est dans, dans un contexte un peu plus euh, un peu plus explosif, ben là ça peut tendre à devenir finalement un petit peu plus préoccupant et il y a lieu de se questionner sérieusement sur ces sur ces pratiques-là et surtout euh, sur ce qu'on a finalement comme levier pour venir euh, soutiller par rapport à, à, à l'émergence de cette technologie -là. Surtout qu'on euh, va écouter le, le commentaire de Nicolas Garneau de l'Université Laval qui nous explique que créer ou générer du faux contenu, ben c'est pas si compliqué que ça au fond. Euh, moi j'ai déjà de généré euh, de la donnée textuelle, c'est pas nécessairement de des fausses nouvelles, mais c'était l'expérience c'était vraiment plus pour montrer à quel point ça peut être facile. Lorsqu'on euh, connaît les outils, on peut euh, les utiliser pour générer facilement du contenu textuel. Donc pas ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les données d'un journal. Ici euh, au Québec. Euh, donc, j'ai utilisé leurs articles, euh, puis j'ai utilisé un algorithme euh, de génération qui est disponible également euh, sur le web, donc c'est un outil qui est libre de droit. Et bon, puis, ce qui consiste à faire, c'est d'utiliser cet algorithme-là et de l'appliquer sur les données euh, du journal pour capturer l'aspect un stylistique de ce journal-là, pour régénérer générer du contenu qui est similaire à, à, à ce journal-là. Donc, il euh, suffit simplement de, de prendre cet algorithme-là, de l'appliquer, puis ensuite de lui demander de nous générer du contenu. Et euh, cet algorithme-là apprend les différents patrons, les différents styles de phrases qui sont générés et il va être nous générer justement du contenu. Et on parle de, euh, de quelques minutes pour arriver à. Si c'est une, une acquisition, mais il faut avoir ces données en clé. Mais quand on parle de l'entraînement de l'algorithme et ensuite de, de l'appliquer, de générer du contenu, on parle de quelques minutes pour quelques heures, tout simplement. Donc, c'est hyper facile. Si on connaît la recette un peu ou les outils différents outils pour le faire, c'est hyper facile pour arriver à générer du contenu rapidement. Ce n'est pas parfait, mais si on passe quelques semaines mois, voire des années, on peut arriver à générer du contenu qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus dur à décider si c'est généré ou équivalent. Alors, comme il est question d'intelligence artificielle, on, il y a lieu de penser que plus ça va aller, plus ça va être difficile de déceler euh, le faux contenu. Euh, je lisais dans le clavardage Lynn qui dit ça me fait réellement capoter le défait, puis avec raison. Par contre, ce qui est encourageant, c'est que si l'intelligence artificielle est exercée pour générer du faux contenu, ben, il y a également dans certaines universités, euh, certains, euh, certains euh, groupements de scientifiques qui vont venir euh, tendre à développer également des intelligences artificielles qui vont nous aider, nous les... Humain, à déceler le faux contenu puis à, à l'identifier le, à le, à finalement. Fait que encore là, oui, c'est préoccupant, mais on peut penser que la machine nous aidera et bon, dans un avenir assez rapproché finalement euh, à, à, à prévenir les dérapages de ça ce... donc, euh, donc voilà. Alors, euh, ben, c'est ça. S'interroger sur l'intention, bien c'était euh, un peu ça. Euh, en fait, euh, juste ajouter, Alex, tu dis euh, « deepfake Indiana Jones, incroyable ». Oui, sûrement. Mm -hmm. Puis euh, la plus... bien, En tout cas, ça a été beaucoup médiatisé. Là. Vous avez vu l'annonce euh, de, je pense c'est l'Auto-Québec? Avec Bernard québécois? de Rome. Avec Bernard de Rome, c'est ça, exact. Donc, si, euh, pour réutiliser un exemple québécois, euh, expliquer ça à vos élèves, bien, ça pourrait être intéressant. Là. Il y a eu un petit « making of » avec Bernard, finalement. Et puis... Mm -hmm. euh, donc, euh, il nous explique que la technologie n'est pas encore rendue à la voix, mais que euh, c'est sûrement une question de seconde. <rire> oui, oui, bien c'est ça. Tu sais, pour le moment, il y a des... Euh, Nicolas parlait en termes de glitch, là. Il y a des, petits, des, des petites erreurs qui nous permettent... L'oeil avéré va... l'œil a guéri. <rire> Je le sais que ça n'existe pas, mais on dirait qu'il ne me vient jamais d'autres mots meilleurs. Mais euh, c'est... Euh, on peut remarquer certaines erreurs, mais plus ça va aller, plus ça va être difficile de les, de les déceler, ces erreurs-là. Euh, D'ailleurs, Nicolas Garneau nous parlait d'algorithmes, hein? il parlait de la recette, c'est facile, bon, etc. Il y, a une deuxième, euh, il y a un deuxième endroit ou euh, une deuxième raison pour laquelle les algorithmes ou le fonctionnement des algorithmes devraient nous intéresser et c'est quand on, on voit à l'étape 2, finalement, de la nouvelle qui est sa diffusion. Alors, comment celle-ci va nous parvenir? Euh, Annie, tantôt, tu disais ben, qu'avant, c'était sur le journal, le journal tapait dans la ben, Maintenant, la nouvelle ou l'information va nous parvenir de, de multiples façons. De façon. Euh, puis ça, ben, c'est en raison du fonctionnement et de l'impact des algorithmes. Euh, le visuel suivant nous montre que l'algorithme, on fait ça court, on a, on a développé des outils pour vous aider avec les élèves. Euh, à, à découvrir comment fonctionnent les algorithmes. Mais pour faire court, à chaque fois que vous utilisez un appareil technologique, euh, vous allez générer, vous allez laisser des traces, vous allez laisser des données. Hein, C'est ce qu'on appelle les données, le data. Euh, ces données-là vont être emmagasinées dans des, euh, dans des serveurs. Finalement, souvent, on a, on a tendance à imaginer un cloud, le nuage, mais en tant que tel, ce sont des serveurs qui vont emmagasiner toutes ces données-là. Et puis, lorsque... Euh, avec ces données-là, ben bref, il va falloir. Ils ne servent à rien en tant que telles, si ce n'est que d'être conservé, mais pour pouvoir être utilisé, ben, il y a des algorithmes qui, qui sont grosso modo des, euh, des, euh, des recettes ou des, euh, des équations, des formules mathématiques, on pourrait l'expliquer comme ça, qui vont être créées et qui vont finalement permettre de gérer ces données-là pour ensuite arriver à un résultat. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que la façon dont les algorithmes, donc les équations vont être pensées, vont être réfléchies, vont être, vont être créées, bien, il y a toujours une intention derrière cet algorithme-là. Ça pourrait être une intention économique, ça pourrait être une intention sociale, ça peut être... Donc, les intentions peuvent être multiples, mais c'est vraiment important de savoir que les algorithmes ne sont jamais neutres. Okay? Ils ont toujours une visée, ils ont toujours une finalité. Et puis, ben, dans le cas des médias sociaux, puis dans, dans le cas de l'information, ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, ben, on va parler d'algorithmes de personnalisation, ce qui fait en sorte que le contenu qui nous arrive va être, va être personnalisé puis comme presque fait sur mesure euh, sur, euh, sur ce qu'on aime puis sur ce qu'on a envie de consommer comme information, c'est exactement ce que Normandie va vous expliquer dans cette petite vidéo-là.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 Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, quand on vous parle d'algorithmes, pourquoi on vous parle de ça? Parce que oui, il y en a qui vont utiliser l'application de la presse ou qui vont aller directement à la nouvelle. Et euh, ça ne change pas le chiffre que je vais vous donner. Sauf que euh, les, les, les dernières statistiques démontrent que près de plus de 75 des Québécois euh, vont s'informer via les médias sociaux, via les réseaux sociaux. Donc, cet algorithme-là de Facebook, de Twitter, de euh, Instagram, de etc., va faire en sorte qu'il va vous donner une information, ou, et donner, nous donner, pardon, une information qui est très, très, très ciblée. Alors, c'est important dans un, un dans un, un espoir d'éducation média finalement de connaître, s'il y a des connaissances de base à avoir, bien, connaître le fonctionnement d'un algorithme fait en sorte qu'on sorte de la caverne. Oui, une... ouais, c'est vraiment intéressant quand tu dis sortir de la caverne. Puis Si on regarde le visuel suivant, les connaissances de base, exactement comme tu le nommes, nous amènent à mieux comprendre certains phénomènes comme euh, la chambre d'écho ou la bulle de filtre. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà entendu ces mots-là, euh, sauf que c'est à peu près ça. C'est le fait qu'il y a un contenu personnalisé qui nous arrive, qui va être renforcé par... Euh, l'effet de similarité, donc, qui on décide de suivre, à qui on décide de s'abonner comme groupe ou comme personne. Et puis, ça, ben, ça va, ça va créer ou ça va rendre de plus en plus opaque une genre de, une impression de bulle médiatique autour de nous. Ce qui fait en sorte que le contenu auquel on a accès va être, un, un, va être comme quasiment, euh, va, va être presque opaque, homogène, en fait. Puis, on va avoir accès à très peu de diversité, finalement, quant à ce contenu-là qui nous arrive. Euh, puis, dans le fond, si je veux juste peser une fois pour montrer le mot chambre d'écho, le temps de vous dire que euh, si le concept vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, euh, Alexandre pourra vous mettre dans le clavardage euh, une, euh, une présentation qui a été élaborée par notre collègue Benoît Petit qui explique la différence entre la chambre d'écho et la bulle de filtre, là, qui, qui sont comme des phénomènes exacts très proche de ce qu'on vous explique actuellement. Puis si vous lisez les commentaires en dessous, les commentaires du présentateur, vous avez le, le, euh, toutes le, le, les explications, les descriptions, etc. Donc, ça peut être très pertinent finalement à aller euh, à les consulter pour vous, mais même euh, pour vos élèves, là, vous pouvez l'utiliser euh, sans problème. Puis quand on vous parle d'homogénéité, donc ce sentiment d'être dans un... un, un un écosystème qui est, qui est terne, qui, qui, qui a très peu de diversité, ben, on essaie de se demander euh, quel pouvoir d'action puis quelle solution on a par rapport à ça. Est-ce qu'on en a un levier pour, comme, pour, pour changer ou renverser la vapeur? Puis la solution que nous, on a à vous proposer aujourd'hui, ben, c'est de venir varier vos sources, de venir faire en sorte de, de, de, de, de dire à votre algorithme, finalement, de, de se nourrir d'autres choses. Puis, ben, là, on émet on Bien cette image cette, cette image métaphorique de cet outil euh, emblématique des années 90, peut-être que certains d'entre vous reconnaissaient. Je ne sais pas si on peut vraiment dire outil. <rire> outil J'ai dit outil. Cet outil, autrement, oh, monde... <rire> qui était le Tamagotchi, mais c'était juste pour illustrer l'idée que notre algorithme, euh, on le nourrit, okay? on lui donne à manger, on lui donne des données. Donc, si on lui donne une nourriture plus varié, euh, ben, il y a lieu de croire qu'il va nous donner des résultats plus variés également. Puis ça, ben, c'est un, euh, un, des, des leviers, une des solutions qu'on peut, euh, qu'on peut envisager pour finalement euh, diversifier notre univers médiatique personnel finalement, pour contourner un peu l'impact de, des fois préoccupant des algorithmes. Donc, euh, ben là, la nouvelle, elle est diffusée euh, par nous, par d'autres. Elle nous arrive, c'est ça. Et donc, là, elle, elle arrive vers son destinataire et elle va susciter une réaction. En hein, Tantôt, euh, Lynn, tu nous parlais du biais de confirmation. Bien, euh, voilà le moment de, de parler de deux choses. Donc, premièrement, les émotions. Elle va commencer par susciter une émotion. Que ce soit de la surprise, de l'excitation, de l'espoir, du réconfort même, euh, du dégoût, etc. Elle va nécessairement créer quelque chose. On est des humains, hein? euh, on n'est pas des robots, donc euh, <coughs> ça vient avec. Par contre, il y a des émotions qui devraient euh, allumer une petite lumière et c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'il a été mesuré que euh, quand une nouvelle suscite cette émotion spécifiquement, eh bien, il y a lieu de se questionner sur sa véracité. Parce que quand ce sont ces émotions-là qui sont suscitées, on a mesuré que la nouvelle circule plus rapidement et a une, une plus grande amplitude, là, de, de... elle va toucher plus de gens. Alors, euh, quand notre intention, c'est de mal faire ou de faire croire, ou etc., bien, on peut se servir de ces émotions-là, finalement. Alors, première chose à savoir, si on est trop surpris, bien, si on est trop surpris, c'est peut-être parce que ça n'existe pas, que c'est la première fois qu'on entend ça, et donc, euh, voilà, mais dégoûter la part, ce sont les émotions qui ont été ciblées. Fait que ça, c'est d'une part. Oui, puis euh, juste, juste c'est ça, avant d'aller plus loin, on a souvent l'impression qu'on est assujetti à nos émotions, tu sais, puis c'est dur à changer tout ça. Bien là, notre proposition, deux points, c'est de, au lieu d'être assujetti aux émotions, c'est pas de dire, faut pas les vivre, c'est pas ça, c'est de dire comment est-ce qu'on peut les utiliser comme flag, comme, euh, comme alerte, lanceur d'alerte finalement de contenu douteux. Donc, ça peut être ça, notre proposition, c'est de, de le voir comme, mais à l'inverse, finalement, de se d'être atoureux puis de s'en servir de nos émotions pour euh, déceler le comprendre. Exactement. Euh, fait que ça, puis d'autre part, prendre garde à nos biais cognitifs. Et là, nos biais cognitifs, vous allez le voir plus tard, difficile de les contrôler, encore une fois, même chose que pour les émotions, mais la connaissance de ce que c'est, et puis là, je réfère encore aux algorithmes. S'il y a des couches de connaissances qu'on devrait ajouter à nos élèves, c'est des, des connaissances de cet, cet ordre-là. Alors, prendre garde à nos biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est une distorsion dans le traitement de l'information dans notre cerveau. C'est comme si notre pensée logique, euh, elle, elle était biaisée par certains éléments. Et le premier dont on va vous parler, c'est le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est le biais de confirmation? C'est la tendance naturelle que j'ai à croire quelque chose, à croire euh, une nouvelle que je vois qui confirme quelque chose que je pensais déjà. Euh, les chiens sont meilleurs que les chats, je le savais. Donc, si je vois un article qui passe euh, sur les internets qui dit ça, Mais je vais avoir tendance à lui accorder du crédit. Ça, veut pas dire, ça, ça ne parle en rien de la véracité de l'article. Ça, ça parle plutôt de ma capacité à euh, utiliser mm. mes stratégies, finalement, pour euh, analyser cet article-là. Comme mon biais de confirmation vient dire « non, non, je le savais », bien, à ce moment-là, je peux baisser la garde et puis m'en faire passer. Donc, ça, c'est d'une part. Le biais de non-confirmation existe aussi, hein? C'est juste l'inverse, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, si je pensais que c'était pas vrai, et eh puis que ça confirme ça, c'est la même chose. Euh, ça infirme, pardon. Le deuxième biais dont on voulait, puis là, des biais cognitifs, il y en a genre 20 000, mais euh, on, en, on en a ciblé deux qui étaient euh, plus, euh, plus en lien avec l'éducation média. Le deuxième, c'est l'effet de vérité illusoire, puis celui-là, il est vraiment pertinent quand on parle de médias sociaux. Mm -hmm. L'effet de vérité illusoire, c'est le fait que, quand ça fait plusieurs fois que je vois quelque chose, j'ai tendance à lui accorder plus de crédit. Et là, vous, vous, vous imaginez votre euh, fil d'actualité, mais prenez le média que vous voulez. Je le vois une fois, je le vois deux fois, je le vois trois fois. Ah, ça a l'air de marcher, ce blanchissement dedans-là. Dedans ça, je... ça doit être vrai. <rire> Donc, euh, et, et ça, mixé à ce que Marjorie vous disait tantôt sur euh, le, le, les chambres d'écho, hein, ça a été partagé par un ami, un ami, hey, celui-là, je lui accorde vraiment du crédit, bien, ça nous donne cet effet illusoire-là. Euh, ça peut nous amener vers le biais de, de, de vérité illusoire. Tout ça euh, doublé de la posture. En fait, quand on est sur les médias sociaux, en général, on a une intention, c'est se divertir. Et ce n'est pas d'être, d'avoir une rigueur intellectuelle et de peser, d'analyser le contenu de chaque chose qu'on voit. Et bien cette posture-là, elle nous prédispose. Euh, elle prédispose notre cerveau, notre rationalité, notre, notre rigueur à être mise de côté. Alors, c'est important de faire attention, puis juste de se le rappeler, de se dire « OK, oui, c'est vrai, mon intention, c'est plutôt de me... Ben, » en tout cas, de se le dire. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais euh, de, de, donc, d'en être conscient, finalement, qu'il y a des chances qu'on qu laisse passer certaines choses à cause de cette posture. C'est ce qui m'amène à vous dire que... Euh, ben il y a un pourcentage assez élevé de liens, d'articles et de nouvelles sur les médias sociaux qui sont partagés sans avoir été ouverts. Et on parle de 60 des liens partagés qui n'ont pas été préalablement ouverts. Probablement pour ces, les raisons qu'on vous qu vient de, de vous présenter, c'est-à-dire que ben, j'ai vu le, ce lien-là a été partagé plusieurs fois, ça doit être. Ça doit faire du sens. Euh, le titre fait vraiment du sens. La personne qui l'a partagé, je lui accorde du crédit. Et ça nous donne ce genre de chiffre-là. C'est fou, hein? Nous, ça nous a fait beaucoup réagir quand même, ce pourcentage-là, quand on a vu. Vraiment. Euh, Hugo Mercier, euh, à l'Institut Jean code à Paris, nous dit qu'il vaut mieux contrôler notre environnement plutôt que, que d'essayer de changer notre psychologie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne vous disait pas ça pour que tout d'un coup, vous changiez la façon dont votre cerveau fonctionne? Pas du tout. Tout d'abord, connaître et en être conscient, c'est déjà se prémunir. Mais ensuite, bien, contrôler notre environnement, on revient exactement à ce qu'on vous disait tantôt. Comment je peux faire en sorte que mon algorithme me présente des choses variées, des choses différentes? C'est en, en en prenant le peu de contrôle que je peux avoir dessus. Donc... Voilà. Puis là, ben dans le fond, euh, la... si on faisait la trame ordinaire, euh, on se dirait, « Bon, là, c'est bon, on a réagi, etc. Euh, je vais je vais, fa... je vais donc faire quelque chose avec cette nouvelle-là. Je vais la partager ou, euh, bon, euh, je, vais, je vais faire une publication ou euh, quoi que ce soit. » Et puis ensuite, ben il y a des effets. Hein? Vous savez, il y a des effets associés à nos actions. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous parle, mais, euh, mais ça se passe. Mais nous, ce qu'on vous propose finalement dans cette trame-là, euh, c'est de, re... encore là, renverser la peur par un coup de théâtre, c'est ce qu'on ce qu vous propose, c'est de venir inverser les deux dernières, euh, les deux dernières euh, euh, étapes finalement, ce qui ferait en sorte qu'on s'intéresserait aux impacts potentiels, on appréhenderait les conséquences potentielles avant de choisir ce qu'on va faire avec, euh, avec, euh, avec cette information-là. Puis quand on parle des faits, bien, ils sont multiples. Hein? Euh, les médias sociaux, puis le, le, le, les médias ou l'information est susceptible d'avoir des impacts sur, euh, sur l'aspect social, idéologique, économique, politique. On n'entrera pas dans le détail de ces exemples-là, mais vous pourrez cliquer à la diapositive suivante si le sujet vous intéresse. Vous pourrez no notamment aller euh, explorer cette, cette histoire, le folle en Inde qui, à cause de WhatsApp, finalement a vu des, des, euh, des personnes, le lynchage de certaines personnes à cause d'un faux kidnapping d'enfants. Euh, on pense euh, au niveau idéologique, à la polarisation des idées, comment est-ce que les médias sociaux contribuent à, nous, nous, euh, à renforcer finalement certaines idéologies, euh, puis euh, également aussi bon l'aspect publicitaire, mais euh, aussi politique quand on parle du, euh, du euh, scandale de Cambridge Analytica. Euh, <coughs> dans lequel les médias sociaux ont eu un rôle clé et majeur dans l'issue de certaines décisions, finalement, politiques et même d'élections. Donc, euh, il y a d'ailleurs un, un documentaire assez intéressant sur Netflix sur cette question-là. Donc, pour vous dire que les impacts sont majeurs. Alors, à partir du moment où on considère ces impacts-là, puis on, on considère comment euh, ce qui peut découler de nos actions, bien là, à ce moment-là, on est un petit peu plus... Euh, éveiller et outiller pour faire les choix qui s'imposent. Puis, si on va à la diapositive suivante, on voit que les choix, on voit que les choix sont multiples hein, avec les médias sociaux. Vous allez voir apparaître finalement une multitude, puis là, ben, une multitude d'actions possibles. Puis tout ça, c'est tiré d'un seul média social. On s'entend que si on, on, on, on s'intéresse aux autres, ben, ça déclu, décuple les actions. Alors, aimer, je ne sais pas si vous le saviez, mais. Aimer, émettre une émotion, euh, faire une publication, s'abonner à un groupe, s'inscrire, ce sont toutes des actions qui euh, qui donnent des informations finalement sur ce que vous aimez, sur ce que, bon, ce que ce, que, ce, que, ce à quoi vous adhérez. Euh, puis ce sont ce sont des actions qui ont un potentiel de rendre le contenu viral. Alors c'est intéressant, puis c'est important de s'y intéresser. Euh, vous allez peut-être réussir à voir les différentes actions possibles dans le visuel qui est là, mais il y en a une que, qui est impossible de voir et de déceler. Et c'est l'action de ne rien faire avec une information. Euh, puis ça, ben, ne rien faire, c'est un choix en soi, c'est une solution en soi. Puis là, attention, à notre, le message que vous devez retenir, c'est pas que ne rien faire sur les médias sociaux, c'est mieux que faire quelque chose, c'est vraiment pas ça l'essence de notre message. C'est vraiment juste d'être en mesure de, de s'intéresser à la palette totale des options possibles. Donc, euh, on a résumé, dans le fond, les différentes, euh, les différentes stratégies qu'on vous a proposées en un seul visuel euh, que vous pourriez garder, euh, faire une capture d'écran, réutiliser, montrer à vos élèves, euh, essayer de vous donner des objectifs euh, si c'est possible. Donc, euh, à travers vos différentes. Euh, les différentes tâches que vous demandez aux élèves, euh, où, où est-ce que je pourrais euh, inclure, euh, prendre garde à ces biais cognitifs, où est-ce que je pourrais parler de ça avec eux. Donc, bref, pour votre bon, euh, pour votre l'utilisation personnelle, ce résumé. Oui. Puis euh, ici, ben ça, dans le fond, vous, allez, vous avez peut-être été euh, surpris de ne pas nous entendre parler tellement de la crise actuelle, puis de ne pas faire de lien avec la crise de désinformation actuelle. Euh, ben dans le fond, vous n'êtes vous êtes pas en reste. C'était quand même constamment dans notre tête depuis le début de la crise. Euh, puis il y a un tweet de, de Jeff Yates, justement, on parlait des décrypteurs tout à l'heure. Il y a un tweet de Jeff Yates qui disait, qui en fait, qui appelait à l'aide. Tantôt, Annie, tu disais qu'il était débordé. ben c'est exactement ça. Dans le fond, ils disent, voyons donc, c'est tellement, ça pullule finalement, la fausse information les théories du complot, etc. Donc, euh, en lien avec la présentation d'aujourd'hui et juste juxtaposée au contexte de crise et de désinformation actuelle, bien, on vous a créé euh, un, une présentation interactive qui est disponible à l'adresse monurl.ca baroblique médiacrise. En gros, là, vous allez reconnaître euh, pas mal de contenu qu'on vous a présenté aujourd'hui. C'est juste que ce contenu-là, on l'a vraiment rattaché, on a attaché les pixels avec... Des, des exemples très concrets qu'on vit depuis ben, deux mois maintenant. Alors, c'est intéressant, c'est interactif, il y a des petits défis qui vous sont lancés, donc je pense que c'est quand même assez intéressant à les consulter, à part puis à partager aussi, n'hésitez pas, euh, pas à le faire. Euh, puis sinon, ben ça, en fait, cet outil-là, c'était pour vous, euh, peut-être plus que pour vos élèves, quoi qu'au deuxième cycle, ça pourrait très bien, au deuxième cycle du secondaire, ça pourrait très bien vivre également. Euh, puis sinon, ben, on a envie de vous parler de nos ressources, les, dessous, les ressources qu'on a développées au sein du récit euh, pour travailler finalement sur euh, certains aspects de l'éducation aux médias. Comme vous le disait Annie, citoyenneté à l'art du numérique, c'est un de nos mandats dans notre équipe. Il y a un site qui a été créé, qui a été lancé euh, en janvier. Oui, c'est ça. Euh, donc, site num.ca, vous pouvez consulter. Euh, il y a trois onglets. En gros, vous avez accès euh, à nos formations, vous avez accès euh, à, des, à des ressources pour les pédagogues, donc pour les enseignants, et puis également à tout le modèle qu'on a élaboré un peu plus théorique à, part, à propos de la à l'art du numérique. Um, donc, je invite, Annie, je t'invite à comme, cliquer, puis un autre clic, ça va nous amener à la page, euh, la nouvelle page qui a été créée. Ah, ouais, c'est ça. Oui, c'est comme une surprise pour toi. Est-ce que je te laisse en parler? Ah, D'accord. Alors, euh, on a mis un onglet qui s'appelle « Site en famille euh, » pour répondre aux besoins actuels. Et donc, cet onglet contient euh, des, des activités d'apprentissage, des petites granules euh, qui regroupent ces systèmes. Donc, Fausse Nouvelle en est un et c'est pour ça qu'on vous le présente. Mais il y a d'autres activités sur les émotions et l'anxiété, sur le temps d'écran, les médias sociaux, Bon vous le voyez à l'écran. Donc, si vous allez dans Faux Nouvelles, vous allez voir ces différentes activités qui sont cliquables. Alors, anatomie d'une théorie, c'est sur les, les théories des différentes théories du complot qui, euh, qui se promènent actuellement. Il euh, faut toujours vérifier et l'apprécier. Prenez deux secondes pour apprécier le jeu de mots. C'est bon, c'est réglé, merci. Euh, qui est une situation, une, une des activités d'apprentissage en lien avec le trucage photographique, comme je vous parlais tantôt. Et puis finalement, ben, euh, le, le, le très, très beau euh, visuel euh, sur euh, les fausses nouvelles, sur s'informer, qu'on vous a présenté euh, préalablement. Alors voilà, à visiter euh, sans, euh, sans euh, retenue. C'est ça. Voilà. Puis dans le fond, vous dire que ça, c'est comme une page qui a été créée pour. Ça s'appelle En famille, mais en tant que tel, si même si vous êtes un, un prof, conseiller, conseillère pédagogique, vous, vous pouvez utiliser les ressources qui sont là. C'est juste qu'elles ont été soit remasterisées ou qu'elles ont été créées finalement pour pouvoir vivre autant à autant en classe finalement que euh, à la maison euh, donc mais tu sais c'est pour tout le monde là. finalement vous pouvez euh, vous pouvez les utiliser puis sinon ben à la diapositive suivante ben vous avez le, con le, le les ressources en tant que telles développées dans le cadre de à l'art du numérique ça ça, ça, ça s'adresse un peu plus euh, finalement aux au pédagogue en soi là euh, si vous voulez les utiliser pour planifier je sais pas moi votre rentrée euh, à l'automne prochain donc ça peut ça peut être intéressant euh, au titre des ressources qu'on vous propose également vous avez à la prochaine la positive, mon c'est un mur collaboratif, un padlet, en d'autres mots, qui rassemble des, des articles à propos de l'éducation média, donc les biais cognitifs, etc. En gros, c'est ce sur quoi on s'est basé pour, pour élaborer la présentation d'aujourd'hui. Donc, allez-y, allez, allez cliquer si ça vous intéresse, vous allez pouvoir comme bonifier votre coffre à outils encore à, à, à, à, grâce à ça. Ensuite, vers une identité positive à l'ère du numérique, c'est un site web qui a été bâti, qui a, qui a, qui a débuté l'année passée. Et donc, ça regroupe aussi les activités pour le primaire, pour le secondaire, qui sont à propos de l'ère du numérique. Donc, autant les algorithmes que, que les influenceurs, etc. Alors, si, c'est du clé en main. Hein? Donc, si vous cherchez des activités, n'hésitez pas à aller visiter ça ça peut aussi être une corde de plus à votre arc. Là. Puis oui, merci Stéphane, c'était vraiment sans modération que je cherchais euh, <rire> lui dans mes pensées. Ouais. Voilà. Euh, maintenant, une situation d'apprentissage qui a été euh, élaborée, s'appelle la recette des algorithmes. C'est aussi présent sur la page en famille. Je, on aurait pu le mettre, en fait. Euh, puis ça, ça permet à vous, vos élèves, de, de, de comprendre le fonctionnement des algorithmes donc de façon un petit peu plus vulgarisée. Donc, c'est quelque chose qui a été mis à votre disposition. Euh, puis sinon, mais les autres ressources qui sont, qui sont disponibles dans la présentation, bien, vous, vous pourrez aller les consulter. Là, si on y va on en vrac, vraiment rapidement, un dossier sur les algorithmes euh, du visuel également la présentation dont on vous parlait sur les bulles de filtre, euh, des euh, bons visuels qui parlent de réflexion éthique aussi. Donc, vous irez voir ça. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire que la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez en faire une copie. Euh, elle peut vous appartenir, vous pouvez la modifier, la partager, utiliser des petits bouts, la déconstruire. C'est vraiment... Euh, produit en libre, donc euh, ça va continuer à, à vivre. Euh, Alexandre vient de vous mettre euh, à l'instant dans le clavardage le lien pour créer la copie, donc vous devez avoir un compte Google. À ce moment-là, vous acceptez de créer la copie, puis bien là, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Et pour finir, je te laisse Annie. Oui, c'est ça, si vous souhaitez obtenir le badge là, comme quoi vous avez participé à cette présentation aujourd'hui, voici l'explication. Elle est dans la, la diapositive, donc je ne passerai pas plus de temps, juste à suivre les étapes 1 à 5 et puis vous allez pouvoir y accéder. Et sur ça, bien, on est rendu à vous remercier. Euh, si vous regardez en haut, il y a le formulaire de rétroaction, c'est cliquable. Ben, là, pas dans votre écran, mais dans la présentation, c'est cliquable. Ça fait toujours, euh, c'est toujours apprécié en fait de savoir euh, comment on peut s'améliorer, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé pertinent, qu'est-ce que, euh, bref, d'avoir votre rétroaction. Mm. Hein, vous, vous savez, vous êtes des pédagogues. Donc, euh, si euh, vous pourriez aller remplir ce formulaire-là, ce serait très apprécié. Puis sinon, ben, on vous remercie d'avoir été avec nous. Euh, voici nos adresses. Si vous avez des questions, si euh, vous avez euh, besoin de ressources ou d'accompagnement, bien, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis, euh, c'est le moment de vous souhaiter une agréable fin de journée. Et de vous remercier pour votre participation dans le clavardage. C'est vraiment, vraiment très stimulant de vous avoir. On vous remercie. puis Bonne suite, bonne fin d'année scolaire pour ce qui en reste. Puis là, c'est là que va finir l'enregistrement. <rire>